concentré sur Waze, elle a pas vu la couleur. Alors oh, a très bien vu la couleur. Du feu, elle s'en fout complètement. Hein. une souris qui vient de passer ouais. incroyable j'ai jamais vu ça de mes yeux et le gars il allé chercher un oreiller dans sa caisse je m'étonne tu dors là-dedans toute la nuit il faut un minimum de confort quand même parce que doit pas être la piole la plus accueillante du monde n'est pas Ah là j'en cours il y a marqué ou quoi On est lundi normalement, enfin là c'est mardi euh, très tôt Normalement il neige euh, ce week-end je crois Mais là il fait juste froid, on va pas saler Toi je te jure à Paris, quand il y a de la neige on panique et quand il n'y en a pas on met du sel On a vraiment des cours à prendre pas oh, yeah. oui. bien c'est un moment qu'il est juste derrière moi je me demandais à chaque fois je me disais ouais quand même il va pas tous les respecter. Et non Qu'est-ce que c'est relou, ça, la puée Ah ouais, bah non, quel idiot Je trouve mon visite mais il pleut Attends, ne fais pas un bon ménage Ah, mais là, il va falloir que je la rouvre parce que je ne vois plus rien, il y a de la buée. J'ai pas de pinlock sur celui-là et je sais pas comment ne pas avoir de buée. Il doit bien y avoir des pchites ou des trucs comme ça. Sinon, je mets pas la visière. Mais c'est pas cool. Mais non. Faire un zoom dans le taxi, c'est du génie. Il est archi chaud, lui, depuis tout à l'heure, il crame tout ce qu'il vole. Le zoom dans le taxi, je suis. Voilà. Respect. J'espère que c'est pas les codes secrets du ministère de la Défense, tu parce que là. Euh craint du boudin sinon qu'est ce qu'ils font oh là là là là là, là. Les gens qui roulent comme ça avec un clignotant non-stop. Je ne comprends pas le, quel est le plaisir de vie dans ces moments-là, vraiment. De faire un bruit bien casse-couille dans l'habitacle. T'emmerdes tout le monde.